Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Bonjour à tous, c'est Olivier Lévine, gestionnaire de la chaîne YouTube Simon Sirénaire. On est le samedi 28 décembre 2019 et je fais une petite vidéo à propos de Ésaïe chapitre 14, verset 14. Le verset où Satan dit ⁇ Je serai semblable au Très-Haut euh, ⁇ Il me semble qu'il y a... Beaucoup, beaucoup de chrétiens qui interprètent mal ce verset et tous les versets y ressemblant parce qu'ils pensent que Satan, quand il dit je serai semblable au Très-Haut, il veut dire j'aurai des super pouvoirs, j'aurai des lasers dans les yeux, je volerai dans le ciel, euh, on tirera dessus à la mitraillette, ça ne me fera rien du tout. C'est pas du tout ça, c'est une fausse interprétation euh, qui, premièrement, doit être corrigée. Mais surtout, c'est une interprétation qui d'entrée empêche de comprendre ce qu'est réellement la marque de la bête. Puisque cette vidéo est la première d'une série que je vais faire sur ce qu'est exactement la marque de la bête. Donc comme je vous disais, les gens interprètent suivant une logique charnelle, suivant la logique de ce monde inspiré par Hollywood, les X-Men, Marvel que le piège de Satan et des Illuminati, jésuites, euh, chevaliers de l'ordre de mal, tout ce que vous voulez, ça serait de, de nous faire croire qu'on a des super pouvoirs, qu'on peut être immortel par nous-mêmes, et euh, par voie de conséquence ne pas rendre euh, le respect et l'honneur qui est dû à Dieu et à sa grandeur. Euh, on va dire que basiquement, comme interpr interprétation, c'est faux. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire « être comme Dieu » ben, C'est très simple, la Bible nous le dit à plusieurs reprises. On a plusieurs témoignages de ce que ça veut dire « être comme des dieux ». Je vais vous lire Genèse chapitre 3, au, en commençant au verset 4, au tout début de la Bible. à savoir euh, Satan qui tente Adam et Ève pour les faire manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quelque chose qui est un fondement de ce qu'est la vérité et la Bible. Euh, au verset 4, et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà selon la Bible ce que veut dire être comme des dieux, c'est-à-dire connaître le bien et le mal. Je décide ce qui est bien et ce qui est mal. Selon ma propre conscience, selon ma propre connaissance, mes propres repères, je fais la distinction entre d'un côté le bien et le mal. C'est moi qui décide. Voilà. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et vous pourriez me rétorquer, oui, mais ça c'est Satan qui le dit, donc c'est de la tromperie. Sauf que si on continue à lire dans la même lancée, je vais lire à partir du verset 7. On est toujours dans Genèse chapitre 3. « Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. » « Parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé que tu n'en manges pas ?» Donc, de suite, avant de continuer, on voit que Adam, une fois qu'il a mangé de l'arbre, la, de il a mangé du fruit, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, de suite, de lui-même, il décide qu'être nu comme il est, euh, c'est mal. Et il se fait lui-même des vêtements, revenir dans le camp du bien, ne plus être nu, ne plus afficher sa nudité. Et Dieu le voit de suite, Il lui dit « Mais qui t'a dit que tu étais nu Qui t'a dit que ce que tu faisais là, c'était pas bien, c'était mal ?» De suite, Dieu a su que Adam ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je continue. « Et Adam et aussi sa femme, et à sa femme, le Seigneur Dieu fit des vêtements de peau et les a en revêtis. Et le Seigneur Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Donc vous voyez là c'est confirmé. Le Seigneur Dieu dit Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Donc on voit que et selon Satan et selon Dieu être comme des dieux être comme euh, être semblable au Très-Haut c'est connaître le bien et le mal. Euh, ensuite si on va plus en profondeur dans la définition de ce qu'est être comme des dieux, on va voir dans Matthieu chapitre 19, c'est dans le Nouveau Testament, donc, au verset 16, « Et voici, quelqu'un vint et lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » On a exactement les mêmes versets qui sont répétés dans Marc chapitre 10 et Luc 18. Donc on voit si on va plus dans la comparaison des versets pour savoir ce qu'est la définition d'être comme des dieux que être bon être bien il n'y en a qu'un seul et c'est dieu. Euh je ne vais pas vous lire tous les versets de psaume qui disent « Dieu est bon, bon est le Seigneur, loué sur le Seigneur pour sa miséricorde. » Mais je vais juste vous lire, c'est le psaume 25. Psaume 25, psaume 25. « Bon et intègre est le Seigneur, c'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. » Donc dans le psaume 25, on voit que le Seigneur est bon et intègre. Ces deux mots sont associés. Ça veut dire qu'être bon, ça ne veut pas dire juste être gentil, sympa. Non, il y a vraiment la notion de moralité, d'intégrité. Autrement dit, il n'y a que le Seigneur qui soit vraiment bon. On a le psaume 119 aussi qui dit, parlant de Dieu, « Tu es bon et tu fais le bien, enseigne-moi tes statuts. » Donc, « Tu es bon et tu fais le bien », sont encore associés. Donc, juste pour qu'on soit d'accord, être bon... Dans le sens de la Bible, ça ne veut pas dire être gentil, sympa, des qualités de sociabilité assez avancées. Non, ça veut vraiment dire, ce mot qu'on va retrouver souvent dans la Bible, juste, la justice. Euh, donc, être comme des dieux, ça veut dire connaître le bien et le mal. Par contre, vous ne trouverez aucun verset qui parle d'être de comme des dieux, savoir des super-pouvoirs ou des choses comme ça si rapportant. Euh, en fait, cette interprétation, vous serez comme des dieux à partir de 14:14, 14-14, qui, qui signifierait d'être des super-héros, c'est une interprétation sur la base d'un seul témoignage de la Bible, autrement dit, euh, interprété de soi-même la Bible. On n'interprète pas de soi-même la Bible comme on ne décide pas de soi-même ce qui est bon et ce qui est mal. Il y a une analogie entre les deux, d'accord Si je prends un seul verset, je vous le lis et je vous dis « là, ça veut dire ceci, ça veut dire cela », c'est comme si je me faisais euh, à l'égal de la pensée de Dieu. De la même manière, si je vous dis ça c'est bien, ça c'est mal, je me fais aussi un Dieu. Voilà ce que ça veut dire si on va plus en profondeur dans la dans la réflexion à ce sujet. Mais bon, je continue. Ce que je voulais dire, quand vous interprétez Ésaïe 14 sur la base d'un seul témoin, sans comparer les Écritures avec les Écritures, c'est un peu le même procédé qu'on voit pour ce qui est de la marque de la bête. Où les gens voient dans révélation que si on n'a pas la marque de la bête, alors on ne peut pas acheter et vendre. Donc, sans aucun autre témoignage, ils pensent que la marque de la bête, c'est une puce RFID. Voilà. Ce qui est aussi, hop, hop la marque de la bête. C'est qui, c'est qui est qu une interprétation totalement charnelle et qui n'est pas biblique, sur la base d'un seul témoin. Mais, si on va au principe de réalité, la réalité de ce monde concrète, hein, ce principe des hommes qui se croient bons, qui ont leur propre point de vue individuel du bien et du mal, c'est en résumé toute l'histoire de l'humanité. Ça structure la condition humaine, euh, tout autour de la terre, quelle que soit la culture, l'ethnie, les, les parcours de chacun, les personnalités. Hier et aujourd'hui et demain, vous trouverez partout, c'est la nature humaine, c'est comme ça, les gens qui décident de même ce qui est bien et ce qui est mal. Euh, c'était déjà comme ça au début, dans Genèse chapitre 3, au tout début de la Bible. Ça l'est encore aujourd'hui, ça le sera encore demain. Rien de nouveau sous le soleil. On est dans la réalité concrète, là. Et en même temps, on est dans la droite ligne de ce que dit la Bible. Dès le tout début. Dès cet, euh, cet événement fondateur, on va dire. Je n'ai pas utilisé ce mot pour cet événement. mais Fondateur de la tentation du diable envers Adam et Ève. Et évidemment, vous aviez Satan qui est au début de tout ça. Et donc, cette histoire de connaître le bien et le mal, je vous le dis, c'est la nature de l'homme et les problèmes de l'homme qu'on voit à travers tout le monde, résumés en une phrase. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'ailleurs, que sont les païens Quelle est la définition que donne la Bible des païens c'est-à-dire les gens qui sont sous la domination de Satan. C'est ce que nous dit la Bible. Avant d'être sauvés, nous sommes sous la domination du prince des airs, du prince de ce monde. On le voit dans Romains chapitre 2 au verset 14. Qu'est-ce qu'être un païen Qu'est-ce qu'être sous la domination de Satan Romains chapitre 2 verset 14. Car lorsque les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement les choses contenues dans la loi, ceux-là n'ayant pas la loi sont une loi eux-mêmes, lesquels manifestent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant aussi témoignage, et leur pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant entre elles. Leur conscience rendant aussi témoignage et leurs pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant entre elles. Voilà ce que sont des païens, voilà ce que sont des gens non convertis, non sauvés, qui ne connaissent pas Christ. Ce sont des gens qui ont une conscience qui les accuse et qui s'excusent en même temps, se trouvent des raisons de dire qu'au final, oui ils sont bien, peut-être que ce que j'ai fait c'est un peu mal, mais au final je suis bien. C'est la nature humaine résumée en quelques phrases. Si vous connaissez un peu comment fonctionne la, la nature humaine, vous savez que ça marche comme ça. Et je le répète, on le voit dès le début de la Bible, avec Adam et Ève. Euh, dès qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre la, de, de la connaissance du bien et du mal, de suite, ils se rendent compte qu'ils sont nus, c'est mal. Hop, ils se font des, leurs propres vêtements pour être bien. On voit même, si... Je n'ai pas les versets là, mais de tête. Euh, vous avez euh, Adam, quand Dieu l'accuse d'avoir mangé euh, le, le fruit de l'arbre de la connaissance euh, du bien et du mal, il lui rétorque, oui, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Euh, je veux dire, on voit ça tout le temps dans la vie réelle de, de, de, de tous les jours. Des gens qui font des choses bizarres, vous ne comprenez pas pourquoi, ils sont en tort, clairement. Mais... Il se trouve des excuses. Ça fait partie de la nature humaine et vous le verrez tout le temps. Et si vous le comprenez, ceci, ce mode de fonctionnement, d'où ça vient, connaître le bien et le mal, je décide ce qui est le bien et le mal, vous comprendrez la nature humaine et vous comprendrez pourquoi les gens ont des façons de faire, des fois, on, on, on ne comprend pas leur raisonnement dans leur tête. Qu'est-ce qui leur prend de faire des choses comme ça et en même temps de rester stoïque et de dire « non, j'ai pas tort, ce que j'ai fait est bien ». L'organisation syndicale, qui est la vôtre, débat, manifeste, sort dans la rue, oui, mais aujourd'hui, vous coupez le courant, vous coupez le courant en prenant le risque de savoir si le générateur dans une clinique, il y en a ou il n'en a pas, d'ailleurs il n'en a pas partout, coupez le courant dans un hôpital, imaginons il ne fonctionne pas, vous prenez ce risque-là. c'est En fait, c'est ça qui, qui aujourd'hui met en colère, c'est vous prenez des risques inconsidérés, monsieur Heredia. Alors, ah oui, c'est bien. Alors d'abord, je voudrais vous dire que euh, quand on regarde l'histoire de France, euh, s'il n'y avait pas eu d'actes illégaux à une certaine période, on serait peut-être pas euh, dans un pays de droit tel qu'il est aujourd'hui. Il me semble que euh, le général de Gaulle, ce n'est pas un criminel. Pourtant, il me semble qu'il a participé à l'époque à des actes qui étaient dits illégaux, de même qu'un certain nombre d'autres résistants. Non, non. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quand euh, une majorité de la population française alors, quand, quand, quand, une, quand une majorité ah, de la population non. française cette histoire de connaître le bien et le mal, c'est aussi la clé pour comprendre ce que la Bible appelle les esprits réprouvés, les fils de Satan. Euh, vous avez par exemple les psychopathes, ces gens qui sont capables de tuer des dizaines de personnes, de les torturer, de leur faire subir des sébis abominables. Et au final, quand ils se font attraper par la police et qu'ils passent en jugement, euh, ne sont pas capables d'exprimer de, des remords. Pour eux, ce qu'ils ont fait, euh, ils n'y voient aucun mal. Dans la même veine, vous avez les pervers narcissiques, qui sont des gens manipulateurs, qui double de pensée, double de cœur, qui sont pleins de duplicité, qui ont des comportements socialement nocifs et délétères, à la limite du maléfique, et qui pourtant jamais, jamais, jamais, jamais, ne seront capables de reconnaître que ce qu'ils font est mal. Pour eux, non, c'est normal, ce qu'ils font... C'est bien, quoi. Donc, le point commun avec ces gens, au final, c'est qu'ils ont tué leur conscience. Euh, le plus souvent, voire quasiment tout le temps, à un, jeune, un très jeune âge. A savoir, vous aviez leur conscience, comme on l'a vu dans Romains 2, au verset 14, qui les accusait de faire du mal dans leur cœur. Et eux se trouvaient des excuses, ils étouffaient leur conscience, ils étouffaient leur conscience. Et au bout d'un moment, si vous étouffez trop votre conscience, c'est fini, vous la tuez. La Bible parle de conscience cautérisée. Même chose pour les sodomites. Le principe de réalité veut que tous les sodomites ne sont pas dans des réseaux pédosatanistes. Non. Faut un peu rester dans la réalité. Cependant, il n'empêche qu'ils ont ces comportements d'animaux. Et là encore, même chose, comment peuvent-ils avoir ces pratiques sans avoir quelque chose au fond d'eux qui leur dit arrête ce que tu fais, t'abobinable, sans être dégoûté. Et bien, à un très jeune âge, eux aussi, ils ont étouffé leur conscience. Étouffé, étouffé, étouffé, et au bout d'un moment, leur conscience meurt. Donc, c'est important de comprendre cette histoire de connaître le bien et le mal, de conscience qui vous accuse et vous qui vous trouvez des excuses pour comprendre la doctrine des réprouvés parce que vous ne pouvez pas être dans cette optique que Esaïe 1414 14 voudrait dire que le piège de Satan ça serait de nous plonger dans l'arrogance de nous imaginer comme des super héros dans toute cette imagerie hollywoodienne et à côté de ça, professer la doctrine des reprouvés. Non, ça, ça ne colle pas. Il faut que quand vous étudiez la Bible, ça colle, qu'il y ait une cohérence globale de la Bible. Et même, j'irai plus loin, je dirais, vous regardez les versets, les passages, vous comparez les Écritures, ça colle, ça s'explique, c'est global, vous comprenez, et vous levez les yeux de la Bible, vous regardez le monde réel, et tout correspond. Parce que... Arrive un moment, si ça ne correspond pas, c'est que vous vous êtes planté à la base dans la Bible. Et si vous êtes dans cette vision euh, pas très profonde, comme quoi le piège de Satan, ça serait de nous, nous prendre dans l'arrogance, nous prendre pour des super héros avec des super pouvoirs, d'être capable de voler, vous allez après avoir ce prisme pour euh, étudier donc le phénomène des réprouvés, pour euh, regarder le monde réel. Et euh, vous n'allez rien comprendre, vous allez être dans des doctrines qui qui ne s'assemblent pas, il va y avoir aucune cohérence, et vous aurez pas de discernement, puisque la Bible parle de discernement, d'esprit de sagesse, de bon sens. Euh, par exemple, vous ne pouvez pas dire que les gens sont réprouvés juste parce qu'on leur a présenté l'évangile, ils ont connu l'évangile et qu'ils l'ont rejeté. Non, parce que vous avez des gens au fond des forêts, on va dire des papous, qui ne connaîtront jamais l'évangile. Et pourtant, parmi eux, vous avez des gens qui ont des comportements de réprouvés. C'est flagrant. Et ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont étouffé leur confiance, leur conscience. Comme le ferait un Australien, comme le ferait un Chinois, comme le ferait tout être humain autour de la Terre dans une situation analogue. Voilà. Euh, il faut que vous compreniez que cette histoire de connaître le bien et le mal et du piège de Satan qui est de nous faire connaître le bien et le mal. Euh, comment dire ça euh, C'est réel, c'est dans la réalité humaine. Euh, autant la doctrine des réprouvés que tout le reste. Et que si vous ne comprenez pas ça, vous aurez une vision erronée et du monde. Je parlais de discernement. Et de la bible et par extension après dans les autres vidéos j'y viendrai à la marque de la bête ensuite je continue euh, cette connaissance du bien et du mal est aussi la clé pour comprendre quelque chose comme la doctrine de se repentir de ses péchés pour être sauvé comme condition sine qua non pour être sauvé on est encore dans la même logique que je viens d'évoquer à l'instant à part que là les gens avant, ils étaient mauvais, ils étaient du côté du mal, mais maintenant ils ont travaillé sur eux, ils sont du côté du bien, ils sont bons, et ils se sont repentis de tous leurs péchés, ils ne pêchent plus. Euh, ils sont comme Jésus, à l'image de Jésus, comme Dieu. quoi. Dieu, Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, et eux, ils se voient bien, bons. Et ceux qui pratiquent cette doctrine de se repentir de ses péchés pour être sauvés, ils se croient intellectuellement hors du péché, sauf que vous avez leur conscience, leur cœur qui les accuse, au fond d'eux, de ne pas être aussi sans péché qu'ils le croient. Et eux se trouvent des excuses, ils étouffent cette conscience. Et c'est pour ça que des gens qui sont dans cette doctrine, au bout d'un moment, on a affaire à des phénomènes de réprouvés. Tout simplement parce qu'à force de se voir bon, bien, sans péché, ils étouffent leur conscience, ils étouffent, ils étouffent, ils étouffent, ils étouffent, et ils tuent leur conscience. Et après pour ces gens c'est fini. Euh, dans la même logique, cette histoire de connaître le bien et le mal, c'est la clé pour comprendre les faux prophètes. Je parle des faux prophètes chrétiens, à savoir, euh, oui le salut est sans les œuvres, mais le vrai salut implique forcément les œuvres. Euh, c'est tout simplement sous un vernis chrétien, sous un vernis de l'Évangile, des gens qui expriment leur propre bonté. Ils connaissent qu'ils sont bien, ils connaissent qu'ils sont bons, même si du bout des lèvres, ils professent Jésus-Christ comme sauveur. On est aussi dans la même logique. et euh, C'est pour ça, je le répète encore, que vous devez bien comprendre euh, cette histoire de connaître le bien et le mal, ce piège de Satan, et non pas d'être comme des super-héros. Bien comprendre ce piège de Satan, si vous voulez comprendre ce qui anime les faux prophètes chrétiens, les gens qui sont dans la doctrine de se repentir de ses péchés pour être sauvés, et ce qu'on a vu avant, à savoir les esprits reprouvés. Et aussi, de façon plus large, cette histoire de connaître le bien et le mal, c'est aussi la clé pour comprendre les fausses religions puisque après tout toutes les fausses religions sont quoi sont un système pour aller au ciel ou dans une expression de cosmique euh, quelque chose de, de supérieur qui passe par une bonté personnelle. Voilà vous avez les musulmans qui l'islam, la religion de l'amour à ce qui paraît ouais euh, qui explique qu'ils sont des bons religieux, pieux, euh, qui pratiquent des actes pleins de foi, qui font qu'ils sont du côté du bien, qu'ils sont bons. Je suis un, je suis un bon musulman. Euh, de même, vous avez la même chose mais avec les catholiques. Vous avez ça euh, dans toutes les fausses religions. Où vous voyez ce que je veux dire. Et après, si on va au bout du bout, quelle est la religion la plus maléfique de toutes, et de loin mais, comme par hasard, c'est la religion où beaucoup de chrétiens vous diront que ceux qui la pratiquent, cette religion, ils sont d'une moralité, d'une bonté au-dessus. Ce sont nos grands frères dans la foi, ce sont le, le peuple de Dieu. Hmm c'est une religion où, que vous ne pouvez pas critiquer. C'est un blasphème de les critiquer. Vous savez que si vous critiquez ces gens, si vous exprimez d'une façon ou d'une autre que certains de ces co se sont mal comportés, dans notre cinquième république maçonnique, si vous critiquez ces gens, c'est antisémitisme, discours de haine, euh, propos nauséabonds, euh, vous n'avez pas le droit de remettre en question la bonté de ces gens. Et même dans cette religion, ceux qui la pratiquent, ils se voient comme un peuple, comme une race d'une haute moralité. Ils sont le peuple de Dieu, ils sont supérieurement bons. C'est presque inscrit dans leur gène c'est dans leur culture, c'est dans leur, dans leur mentalité. qu'ils sont une lumière aux nations, un peuple supérieurement bon. J'ai besoin de vous le 26 mai, j'ai besoin de votre confiance, j'ai besoin de votre voix, j'ai besoin que vous sachiez que que je saurais défendre les intérêts du peuple juif, les intérêts des franco-israéliens, les intérêts des, des humanistes en général, pour vos droits, pour l'avenir de vos enfants, pour que le monde reconnaisse qu'Israël est l'état le plus moral, le plus humaniste au monde. Si on s'en tient à un principe de réalité, ça va nous amener à considérer que, tous les musulmans ne vont pas nous couper la tête en criant à l'Akbar, que tous les catholiques ne vont pas nous brûler parce qu'on est des hérétiques à leur tradition, et que tous les juifs ne sont pas dans le complot, dans le, le talmudo-kabbaliste. Mais ils ont tous ce dénominateur commun en tant qu'êtres humains, c'est que quand ils font leur bilan de même, quand ils font leur introspection personnelle, ils se considèrent tous comme, au final, une bonne personne. Et ça, c'est dans la nature de l'homme. Et ça vient tout droit de la chute d'Adam et Ève. C'est la doctrine que Satan a fait rentrer dans le monde. C'est la doctrine du malin. Je suis bon, je serai comme Dieu qui est bon. Et non pas de voler de gratte-ciel en gratte-ciel avec des, euh, des toiles d'araignées radioactives. là. Et cette imagerie un peu gamine, SF, science-fiction, ça vient principalement des films américains. Et ce qui me semble le plus mauvais, le plus délétère dans les films américains, dans cette mentalité qu'il a répandue à travers le monde, c'est pas autant la propagande LGBT, euh, la drogue, l'alcool, la propagande pour... Euh, les comportements déviants l'adultère la fornication tout ça c'est plutôt autre chose quelque chose que vous trouverez tout le temps dans les films américains à savoir le découpage entre le bon et le mauvais d'un côté les gentils de l'autre côté les méchants et c'est ce qui a une influence vraiment catastrophique dans les temps que nous vivons et d'ailleurs euh c'est quoi les fruits de cette influence Vous le voyez ben, aux USA, aux états unis à savoir, c'est le pays des guerres iniques et meurtrières au, au nom du bien. À savoir, les gens, ils arrivent, les, les soldats américains. D'abord, tapis de bombes sur 2 km, on tue tout. Voilà, des familles, des villages entiers, vaporisés. Pour qu'ensuite, le sniper puisse tirer sur les gens sans qu'ils aient d'endroit pour se cacher. Euh, comment on peut en arriver à une telle doctrine de guerre euh, aussi folle, aussi horrible, tout simplement, en s'estimant comme étant dans le camp du bien des gentils, que les gens en face, là, ils sont du, du côté du mal, les mauvais, on peut les tuer. Euh, les États-Unis, c'est aussi donc le pays des psychopathes, Là-bas, ils en ont à en revendre. C'est le pays des fusillades de masse. Voilà, je ne suis pas bien à l'école. Ils sont méchants avec moi, moi qui suis gentil. Bon, ben, demain, j'y vais, je les tue tous. Voilà. C'est un des fruits de cette, de cette mentalité hollywoodienne entre d'un côté les gentils et de l'autre côté le mal. Et c'est aussi dans ces derniers temps le pays d'où viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses doctrines. Voilà le produit de cette hollywoodisation entre le bien et le mal, le bon et le méchant. Donc, cette vidéo se termine, mais euh, j'ai pas utilisé 50 000 versets comme j'aurais voulu, mais je vous invite à aller dans la Bible pour méditer ce que j'ai dit, pour voir si ça tient la route ou si c'est du pipeau, d'accord À vous de voir, si ce que j'ai dit correspond quand même à une cohérence globale de la Bible et je vous invite aussi à aller lire des versets, comme ça, qui vont un peu dans le sens de ce que j'ai dit. à savoir, par exemple, tous les versets dans l'Ancien Testament qui parlent de ceux qui font ce qui est droit à leurs yeux. Euh, Jésus, par exemple, qui dit dans le passage de la femme prise en adultère, « Celui qui est sans péché jette la première pierre. » Et là vous avez au verset 9, et ceux qui avaient entendu cela étant convaincus par leur propre conscience sortir l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Vous avez le passage où Paul dit qu'il peut manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, mais que si un frère qui n'a pas cette connaissance qu'il a, qui le voit faire, sa conscience risque d'être offensée. Manger de tout ce qui se vend à la boucherie, sans poser de questions, par motif de conscience. Vous avez un Timothée 4 qui parle des gens s'adonnant aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience qu'autorisée au fer rouge. Titre 1.5 Aux purs, toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés et incroyants, rien n'est pur, mais même leur intelligence et leur conscience sont souillées. Hébreux chapitre 9 et 10 qui dit que les sacrifices dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas rendre parfait la conscience de celui qui faisait le service, car alors n'aurait-il pas cessé d'être offert, parce que les adorateurs, une fois expurgés, n'auraient plus conscience des péchés, n'auraient plus conscience des péchés. Combien plus le sang de Christ expurgera-t-il votre conscience des œuvres mortes vous avez aussi dans la loi, la Torah, le sujet des transgressions faites dans l'ignorance. Vous connaîtrez le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal. Vous avez aussi Paul qui explique qu'il persécutait l'Église et blasphémait la foi dans l'ignorance, parce qu'il ne savait pas. Vous avez Paul qui dit aussi, euh, en toute connaissance, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, ça je le fais. Voilà, c'est... Je vous donne une piste de verset qui montre quand même que ce que je dis correspond à peu près à ce qui est dit dans la Bible, dans la ligne générale globale de la Bible. J'arrête là, mais une dernière fois, le piège du diable, c'est vous connaîtrez le bien et le mal. Non pas être des super-héros qui font la guerre à Dieu pour lui piquer son trône. Non, vouloir être comme un dieu comme Satan voulait le faire, c'est s'estimer soi-même être bon, c'est spirituel, dans sa conscience. Voilà, un peu comme les... un peu beaucoup même, comme les pharisiens qui s'estimaient juste à leurs propres yeux. Les pharisiens que la Bible appelle comme par hasard des serpents des fils du diable. Et puis, euh, franchement c'est simple, d'accord Vous avez d'un côté la simplicité qui est en Jésus-Christ, dans son évangile et à l'opposé vous avez la simplicité qui est dans la doctrine de satan voilà et son autre évangile qui n'en est pas un et euh, tout ce que j'ai dit là c'est à 200% lié à la marque de la bête et c'est pour ça que je fais cette vidéo en comme une sorte de prologue à une série de vidéos sur le sujet de la marque de la bête pour que ce premier point fondamental soit éclairci donc, merci de m'avoir écouté. Mettez à l'épreuve ce que j'ai dit, mettez-le à l'épreuve. Et je vous dis à bientôt. 1 Corinthiens, chapitre 10. La conscience, dis-je, non pas la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre homme Et si par grâce je suis un participant, pourquoi parlerait-on mal de moi pour ce dont je remercie